Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, Monsieur Sebdalel de la chaîne Je Communique TV sur euh, YouTube. Je vais vous proposer quelques activités. Alors, euh, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau euh, de France débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur euh, façon de communiquer en français. Communication progressive du français avec 270 activités. Pour tout de suite. Voilà. Je vais vous proposer ces... Pardon. Je vais vous proposer, bien sûr, ces activités. On va commencer par va faux. Il faut trouver une question possible et varier le registre. On a donc trois types de registres. Normal familier et formel. Alors voilà, le registre formel, le registre normal, ça va être standard, et le registre famille. trouver une question possible et varier le registre. Alors d'autres questions, d'autres activités. Alors choisir. Il faut choisir la bonne réponse. Vous demandez ici et vous demandez les articles suivants et faites des phrases. Et à la fin, il faut compléter le dialogue. Il faut compléter le dialogue. Alors, vrai ou faux, voici donc la correction. Après avoir lu le dialogue entre Suzanne et l'employé de la poste. Alors, Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. C'est faux. Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. Oui, c'est vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. C'est faux. Elle achète un carnet de beaux timbres. Oui, c'est vrai. Alors, Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. C'est faux. Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. C'est vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. C'est faux. Elle achète un carnet de bout Oui, c'est vrai. Alors, trouver une question possible et varier le registre. On a donc trois types de registres. On a le registre familier, le registre normal et le registre par exemple, ici, trouver une question possible et varier le registre, on dit « Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant ». On peut poser la question « Avez-vous l'adresse du restaurant »« Avez-vous l'adresse du restaurant ?» Pour la réponse « Oui, je travaille à la poste ».« Est-ce que vous travaillez à la poste ?» Pour répondre à la question « Non, je préfère envoyer le paquet » en tarif. Pour poser la question, pour poser, oui, la question de la réponse, non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal, on dit, préférez-vous envoyer le, pa le paquet en prioritaire Parce qu'en prioritaire, c'est le contraire de en normal. Il y a en prioritaire, il y a en tarif normal. En tarif normal, c'est le contraire de en prioritaire. Préférez-vous Envoyer le paquet en prioritaire Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Voilà. Tu reçois souvent des lettres Oui, je reçois souvent des lettres. Est-ce que vous connaissez le code postal de cette ville Oui, je connais le code postal de cette ville. Avez-vous l'adresse de restaurants Non, je n'ai pas l'adresse des restaurants. Est-ce que vous travaillez à la poste Oui, je travaille à la poste. Préférez-vous envoyer le paquet en prioritaire Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Tu reçois souvent des lettres Oui, je reçois souvent des lettres. Est-ce que vous connaissez le code postal de cette ville Oui, je connais le code postal de cette ville. Voilà. On continue toujours Alors maintenant, la réponse de la troisième activité, choisir, choisir, il faut choisir la bonne réponse. Vous envoyez cette lettre, en, pas en prix normal, en tarif normal. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. J'ai reçu un colis de graisse. Je voudrais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane. Vous connaissez le code postal de ce, vie, de ce village. Vous envoyez cette lettre en tarif normal.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 Par exemple je voudrais 10 timbres par exemple euh, est ce que vous avez deux timbres pour le sénégal ou oh, donnez moi deux timbres pour le sénégal envoyer un paquet en allemagne Par je voudrais envoyer ce paquet en allemagne en prioritaire je voudrais envoyer ce paquet en prioritaire c'est pas en priorité non en prioritaire je corrige ça voilà. je voudrais envoyer ce paquet en prioritaire en allemagne alors question 5 il faut compléter le dialogue on dit je voudrais envoyer ce colis en angleterre s'il vous plaît je voudrais envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Oui, monsieur, en tarif normal ou en prioritaire En prioritaire, c'est pas en priorité. En prioritaire. Mmh. Normal, s'il vous plaît. Je voudrais envoyer ce colis en Angleterre, s'il vous plaît. Je voudrais, s'il vous plaît, vouloir. Oui, monsieur, en tarif normal ou en prioritaire normal s'il vous plaît j'espère que vous avez bien compris pendant cette séance de communication correction des activités si vous aimez bien sûr cette vidéo vous pouvez partager n'importe où d'accord si vous êtes nouvelle pouvez... si vous êtes nouveau ou nouvelle vous pouvez tout simplement vous abonner vous êtes la bienvenue ou le bienvenu mettez s'il vous plaît des likes ou des commentaires. C'était avec vous monsieur Zevdala de la chaîne Jokamix TV sur YouTube. À la prochaine.